bonjour à tous mes amis <rire> voilà alors ça y est le 11 arrive c'est après demain, on est samedi 9 donc euh, lundi on ouvre les portes des prisons et tout le monde sort quoique les portes des prisons ça fait un moment qu'il y en a qui sont sortis et je parle pas que du déconfinement hein. mais bon on a ouvert des portes des prisons voilà. donc le 11 on ouvre des portes des prisons et nous, ça allons sortir. Juste une petite parenthèse, c'est que j'avais dit que j'allais prendre du recul, mais <rire> c'est pas possible. C'est pas possible parce que je suis.. Euh, je me sens euh, dans mon cœur, le besoin de partager avec, avec vous euh, plein de choses. Et euh, tout en étant, tout en restant dans la lumière et l'amour du partage, du savoir et d'aider bah, ceux qui euh, ont encore des petits soucis, euh, à ouvrir les yeux, de vraiment les ouvrir. Je disais donc que lundi, nous allons tous euh, avoir nos portes de prison ouvertes. Enfin, certains auront les portes de prison ouvertes. Euh, je pense que d'ici là, euh, toute la France va être verte et qu'il n'y euh, aura plus aucun souci pour se déplacer d'un endroit à un autre. Tout en respectant les limites, quand même, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 100 km de chez nous. Par contre, les autres ont le droit de venir chez nous. nous, on n'a pas le droit d'aller chez les autres, puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer au-delà de 100 km. Mais les autres ont le droit de venir chez nous. Enfin, l'espace Schengen, en tout cas. Je ne comprends, je comprends, je, je comprends pas. Hein, sérieux, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que cette façon d'agir, que cette politique. Je ne sais pas bon déjà moi je ne crois pas à tout ça sérieux j'y crois pas ça c'est un grand enfumage voilà c'est un grand enfumage et euh, comme je vous l'ai dit derrière ce confinement qui pour moi pour des raisons personnelles mais très favorables euh, ne l'est sûrement pas pour beaucoup d'entre vous donc euh, qu'est-ce qui va se passer lundi je vous le demande entre ceux qui vont euh, reprendre les, euh, les cours Enfin, c'est surtout les enfants qui vont reprendre les cours. Hein. Les grands, non, les grands, ils restent chez eux, c'est pas grave. C'est les petits qui vont reprendre les cours, les parents qui vont retourner au boulot. Euh, et entre parenthèses, je remercie ceux qui ne le feront pas, hein, qui resteront chez eux. Euh, non pas pour euh, cette histoire du Covid, mais juste pour euh, bah, faire chier un petit peu nos petits macroniens. Hein. Il n'y a pas de raison, après tout. Euh... Oui, encore, en euh, dehors du fait que, bon, euh, lui nous a fichés euh, depuis qu'il est élu, donc euh, si on peut un petit peu lui renvoyer la balle, c'est pas plus mal. Donc, tous ceux qui font appel à leur euh, droit de retrait, tous ceux qui se mettent en maladie, alors je vous félicite et je vous tire mon chapeau, ça va être génial. Moi, ce qui m'inquiète, à l'heure actuelle, enfin, ce qui m'inquiète, pour moi personnellement, non, je ne suis pas inquiète, c'est pour vous que je suis inquiète. Je m'inquiète pour vous, pour ceux qui ont décidé de, le 11, de monter sur Paris ou ailleurs et euh, d'aller casser la gueule au gouvernement. Eh ben, ben, je vous souhaite bien du courage, hein, parce que eux, ils ont déjà prévu aussi. Hein, ouais. Et si vous y allez, vous avez intérêt à être en, en costume de cosmonaute, euh, voire, ah, hey, j'ai une idée, prenez tous des... Euh, armatures d'Iron Man. Ça risquerait de vous être utile. Parce que si vous y allez euh, comme ça, euh, ben vous allez avoir des soucis, c'est moi qui vous le dis. Alors que ce serait tellement simple de faire autrement. Tellement simple. Au lieu de lancer des alertes qui font peur à tout le monde et que tout le monde veut se révolter. Est-ce que vous croyez que ce serait vraiment une solution de se révolter D'aller euh, billes en tête euh, affronter les forces de l'ordre là qui sont encore sous l'emprise euh, du petit macronien là est-ce que vous croyez que c'est vraiment une solution je ne pense pas hein. ce n'est pas une solution la solution c'est de le faire chacun chez nous en hein, faisant de la désobéissance il vous dit de sortir vous restez chez vous il vous avait dit de rester chez vous vous sortez il vous dit de porter des masques vous ne portez pas pourquoi pas de masque pas, euh, Déjà, ils en avaient, puis ils les ont fait brûler. Alors, pourquoi En sachant que on, nous, on avait, ils, avaient besoin, ils allaient avoir besoin de masques. Hein pourquoi ont-ils fait brûler ce qu'ils avaient Question. C'est n'est pas se foutre de la gueule du monde. c'est pas partir à, à la dérive. c'est pas partir en live, ça. Hein Donc, les, tests, en, les masques, j'en veux pas. Parce que... Parce que j'en veux pas, c'est tout. J'ai pas besoin de masque. J'ai pas besoin de masque. Les tests. Ah, parlons des tests. Ah, ils sont bien, les tests. Oh, top. Au taquet. Ouais. Quand on voit que. Euh, une, euh, et ça. Euh, ça a été vu et approuvé. Il euh, y a quand même des scientifiques. Euh, je crois que c'est au Canada qui ont fait des tests sur plus de 2000, enfin qui ont fait des tests sur plus de 2000 tests, hein, qui ont été testés euh, euh, euh, faillibles, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sûrs du tout, du tout, du tout, du tout. Et oui, quand on voit qu'on trouve du Covid sur une goya, il faut se poser des questions quand même à un moment donné, il hein, y, a, y a quand même un truc qui n'est pas clair, il y, y a un truc qui n'est pas clair. Hein. Euh, à moins que quelqu'un qui a eu le Covid ait passé son virus à la goyave, mais je ne vois pas trop comment le, le virus a pu se développer dans la goyave, et je ne sais pas comment du tout la goyave a pu développer des, des anticorps contre le virus. Hein, c'est une sorte d'anticorps en fait, voilà. C'est voilà, une sorte de connerie humaine aussi, quelque part. Hein? Excusez-moi, mais c'est euh, mon côté guerrier qui est... Voilà. Alors, pas d'asque, pas de test. Alors le vaccin, quand on voit déjà ce qu'il y a dans les vaccins, je me demande ce qu'ils vont nous préparer comme vaccin s'il n'est déjà pas prêt, hein, parce que je pense qu'il est déjà prêt, et euh, je me demande si dedans il euh, n'y aurait pas, euh, vous savez, des trucs soit pour nous changer l'ADN, hein, soit des micropuces, euh, des micropuces euh, pour nous suivre, vous voyez voilà. Euh, pour ceux qui n'auraient pas le téléphone par exemple euh, et qui auraient fait comme moi hein, euh, bêtes que nous sommes et idiots que nous sommes avons enlevé toutes les applis du téléphone et qui laissons notre téléphone à la maison quand euh, nous partons ou alors que nous avons juste un téléphone euh, 3G juste pour appeler etc ouais bah non euh, <rire> euh, il faut qu'on soit tracé donc il nous faut ce vaccin voilà, il nous faut ce vaccin bon donc, mais je ne pense pas qu'il va être rendu euh, obligatoire, hein, euh, sauf pour ceux qui vont le demander, forcément, ce, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont le demander ce vaccin, hein. Ouais, ouais, ce vaccin, il va vous rendre plus malade que vous n'êtes, mais c'est bien, demandez-le, vous avez tout à fait raison, et vous avez le droit de le demander, tout va bien, hein, c'est votre problème, c'est votre santé, c'est votre vie, moi, je m'en fiche. Le vaccin, j'en veux pas, vu les, les merdes qu'il y a dedans, hein, vu euh, les maladies dont j'ai été victime, moi, déjà, euh, depuis les autres vaccins, j'aime autant vous dire que moi le vaccin c'est niette, voilà. Donc pas de test, euh, pas de masque, pas de vaccin, pour ce qui est de l'appli, alors on n'en parle même pas, hein. je vais donner la réponse, hein. j'ai envie toutes celles qui étaient sur mon téléphone, c'est sûrement pas pour aller en mettre une autre, qui va me suivre partout et, ouais, bon, enfin, elle ne va pas me suivre partout, puisque si, si jamais sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire la vidéo, le téléphone, il restera à la maison. <rire> elle ne va pas me suivre partout. Non. Bon. On aura les drones. Pour nous surveiller. Ah, ben, euh, moi, je vais commander euh, des cagoules euh, au, euh, chez les Corses. Hein? J'ai commandé des cagoules, histoire qu'on ne voit pas mon visage, pour faire euh, obstruction. Bah euh. ben oui, hein, que voulez-vous hein? euh, Sortir en liberté, mmh. voilà, donc euh, avec les cagoules corses, euh, vous mettez un masque de carnaval par-dessus, et quand vous passez devant une caméra, vous lui faites coco, mmh. c'est Voilà, donc euh, pas de vaccin, pas de cagoule, euh, pas de cagoule, <rire> pas de masque, pas de vaccin, pas de masque, pas de test, pas d'appli, euh, pas de 5G non plus, puisque je suis descendue en 3, c'est pas pour monter en 5, hein <rire> voilà euh, il faut faire de la désobéissance citoyenne. Non, mais là, je plaisantais, c'est vrai. Non, quoi que je plaisantais qu'à moitié hein, parce que ce que je vous ai dit que je ne voulais pas, je veux vraiment pas. Hein, donc euh, Ça, c'est nettoyer, régler, on passe à autre chose. Euh, il faut faire de la désobéissance citoyenne si vous voulez arriver à quelque chose. La plus, mais, euh, la plus grande et la meilleure façon, en fait, de euh, n'être pas d'accord avec ce système et de... Euh, euh, de le montrer, en fait, on n'est pas d'accord, mais c'est juste de retrouver notre liberté, de faire ce que nous, on a envie, et euh, l'indifférence, être indifférent vis-à-vis. -vis. Euh, il vous pond une loi, bah, c'est bien. Bah, il a pondu sa loi, mais c'est lui qui l'a pondue. Vous n'avez rien demandé Vous avez demandé quelque chose vous Non bah, Elle ne vous concerne pas, cette loi Non bah, Nul n'est censé... Et, et, et, alors on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Oui mais euh, nul n'est censé imposer une loi à celui qui ne l'a pas demandé c'est comme ça voilà. et moi je n'ai rien demandé du tout hein. je n'ai rien demandé voilà. et moi je suis venue sur terre pour m'incarner pour, pour euh, vivre l'instant présent pour euh, aider euh, pour apporter ma pierre à l'édifice euh, aux choses qui se passent actuellement mais euh, nullement pour euh, être euh, prisonnière euh, d'un bonhomme qui n'a ni ni âme ni cœur qui est un psychopathe fini et, et alors ça c'est pas ce n'est pas moi qui le dis attention psychopathe c'est pas moi qui le dis hein c'est hein. un professeur allemand qui a fait l'étude du petit Macronien et qui a dit que c'était un psychopathe bon ça j'avais pas besoin qu'un expert me le dise je m'en étais rendu compte toute seule je ne sais pas pour vous mais c'est mon cas ah bah il est fou, bah oui, oh, bah, il part en live, hein. il part en live, et, et, et, c'est un électron libre lui, ça y est, alors il, il pose, il décide, non, il décide, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, après il refile ses, ses, ses merveilleuses idées euh, au gouvernement, et démerdez-vous avec ça, trouvez-moi quelque chose, moi je m'en lave les mains. bah il s'en lave tellement les mains que ceux de son côté, et ils sont en train de tourner de l'autre. Bah, bah, il, il va s'en trouver tout seul, ce cher monsieur, voilà. Alors, il fera peut-être ses euh, deux ans de, de mandat, mais je pense qu'il va ramer, hein, il va ramer, il va ramer, il va ramer, hein, parce que s'ils si sont partis lui tourne le dos, euh, il lui restera plus rien, hein? à part... Euh, les, les, les grands riches de, de ce monde, mais euh, comme les grands riches, bah, ils sont en train d'avoir quelques petits soucis. En ce moment, ils ont des problèmes. Ils, ouais, Il ouais, y a beaucoup de plaintes contre eux. Il euh, euh, y a les rothschild les Rockefeller, il y a Bill Gates, il y a tout ça. Ils, ils, ils, ça va pas bien du tout pour eux, hein. Moi, je vous le dis, ça va pas bien, hein. Donc, du coup, il nous le fait payer à nous. Voilà. Alors, euh, c'est à nous de voir. Si on accepte ou pas. Est-ce qu'on accepte de payer ou est-ce qu'on n'accepte pas de payer Est-ce qu'on accepte de rester des esclaves ou est-ce qu'on est qu décide de faire un pas en avant et d'arrêter cet esclavage Mais ça tient qu'à nous, hein Ça ne tient qu'à nous et, et faisons le pas Alors, euh, oui, je suis pour les petits rassemblements... Euh, les petits rassemblements entre nous euh, sur euh, des, des, euh, des boîtes mail que l'on vide régulièrement je suis tout à fait d'accord pour ça hein. des, des, des idées qu'on échangerait pour voir euh, un lendemain meilleur ah, c'est tout à fait mon truc mais alors partir au combat au risque de me prendre de, des LBD euh, des, des grenades lacrymogènes dans la gueule non, mais est-ce que j'ai l'air aussi con que ça Non. Il hein n'y a pas écrit yo, là, hein « yo » là. Il n'y a pas écrit « stupide non. ». Non, non. Mais c'est fini ça, hein euh, le coup d'affronter l'ennemi euh, de, pleine, de, de pleine face. Non, non, non, non. non. L'ennemi, c'est l'indifférence. L'ignorance. Vous ignorez votre ennemi. C'est comme ça qu'il faut le faire. Enfin, à mon sens. Hein c'est comme ça qu'il faut le faire. Ignorez votre ennemi. Hein, apportez-lui ce qu'il ne veut pas et qu'est-ce qu'il ne veut pas De la désobéissance il veut que vous soyez gentil, que vous soyez sage, que vous soyez obéissant que vous écoutiez ce qu'il vous dit et surtout ne désobéissez pas acceptez tout ce qu'il vous dit bon, il y a un grand renfort de loi derrière ouais, bon, on fout les lois, hein. ça fait pour être contourné les lois et puis il y a tellement de façons de... Mais si vous ça il y a le nombre de, de, de façons qu'il y a de contourner les lois tout en, reste, tout en faisant semblant de les respecter. <méh�> voilà. Mais c'est juste ce qu'il faut faire. C'est juste ce qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que... C'est ce que je vous conseille. Voilà, c'est ce que je conseille. Voilà, c'est ce de, de respecter tout en ignorant. Voilà voilà, donc euh, si jamais je me fais attraper par un, une force de l'ordre hein, parce que je pas de masque et que je finisse au commissariat bah, je finirai au commissariat c'est pas grave voilà euh, puis comme je ne voudrais pas me faire tester bah, euh, je refuse Ils pour pourront pas me faire signer un papier comme quoi j'accepte le test parce que j'accepterai le test parce que s'ils me font signer un papier comme quoi je l'ai accepté et qu'il ne m'a pas été imposé comme je ne signerai pas le papier, nous ne pourrons pas me faire de test. Auquel cas, je porterai plainte. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et avec toutes les plaintes qui sont au dos, hein, ben, chaque plainte en plus, euh, c'est euh, un problème en plus qui arrive. Hein. Donc, euh, voilà. Oh, ben, je passerai la nuit au commissariat, puis après. En fond, ça ne me dérange pas. C'est quoi le problème Je suis en accord avec moi-même. Il n'y euh, a aucun souci là-dessus. Ah, puis je n'aurai pas le téléphone, bien sûr. Par contre, la bête. Hein pas de téléphone. Donc, si je veux appeler mon, mon mari pour qu'il vienne me chercher, il faudra que je prenne le lard. C'est ballot. C'est C'est ballot. ouais. Ben bah oui, mais j'ai essayé de... de sortir sans rien. Bah non. Plus de téléphone, plus de papier, plus rien. Libre, comme l'air. Et advienne que pourra. Je m'en fous. Je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse, de toute façon Qu'est-ce que vous voulez qu'il me fasse De toute façon, je sors son papier. Je sors son papier. Sans carte d'identité, sans rien du tout. Je sors. Si je vais à pied, bon, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Hein. Il faudra vraiment qu'ils m'emmènent au poste sous diverses raisons. Mais comme je ne répondrai pas, il faudra vraiment qu'ils aient une bonne raison, mais une bonne une, une béton pour, pour m'emmener au poste. Mais si je suis en voiture, ils n'ont pas besoin de papiers. Il y a la plaque d'immatriculation. Ils n'ont pas besoin de mes papiers. Avec la plaque d'immatriculation, ils ont accès à tout. D'où ils ont besoin de mes papiers Ils ont pas besoin. Donc, je ne vois pas pourquoi je représenterais mes papiers. Je n'ai pas besoin. Ben, ouais, j'ai ma carte d'identité, j'ai tout ça, parce que des fois, que, on est loin d'aller, on puisse avoir l'autorisation d'aller au-delà 200 km et que euh, on, on, on nous autorise à partir en vacances et que on décide d'aller voir un, un pays étranger, genre le Portugal par exemple, tiens, on va aller visiter mon pays hein, ça peut que je ne pas aller bah, j'ai besoin de la carte d'identité ah ouais voilà, hein. à moins de finir dans la soute avec les bagages bah, j'ai besoin de ma carte d'identité voilà. donc euh, bah, on va la garder pour l'instant. de toute façon, on n'est plus après. ça près, hein, depuis le temps. Moi, j'ai 54 ans depuis le temps que j'ai ma carte d'identité, Ils ont toutes les infos sur moi. Donc, oh, c'est pas trop le problème. Et puis, au final, je ne pense pas que ça aille aussi loin. Je ne pense pas que ça aille aussi loin. Pour la simple et bonne raison que le peuple se, le peuple se soulève. Grâce à ce confinement. Voilà, grâce à ce confinement. Alors, il y a eu ceux euh, qui sont dans un délire et dans une peur que le système s'effondre parce qu'ils voient tout partir avec. Et ils se disent ça y est c'est la fin du monde. Alors moi j'ai dit non c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, mais pas la fin du monde. Il y a ceux qui se disent euh, ouais chouette, euh, on va pouvoir. Euh, euh, ça va changer, ça va changer, c'est bien, le confinement leur a permis d'ouvrir les yeux, et du coup, comme ça a leur permis d'ouvrir les yeux, ils voient plus ce qui se passe, donc ils peuvent plus se révolter, et, enfin, se révolter dans leur cœur, et se disent, bah attends, eh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je voudrais ça, alors comment je peux faire Et Internet, alors là, c'est le bonheur. Vous avez une réponse à toutes vos questions, il suffit de chercher. Posez une question, il vous répondra. Il n'y a pas de souci. Et vous trouverez toutes les solutions adéquates. À, euh, vous trouverez toutes les solutions, oui, et ainsi que toutes les réponses adéquates à vos questions. Voilà. Ici, si suffit chercher. Posez une question, demandez, et vous aurez la réponse. Et puis il y a ceux qui avaient déjà les yeux ouverts avant, dont mon, je m'orgueille. Comment on dit Non, je me félicite. Voilà. Je me félicite de faire partie, c'est-à-dire que j'avais ouvert les yeux déjà avant le confinement. Le confinement m'a permis de travailler sur moi, de travailler sur ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, de travailler sur le fait de savoir exactement ce que j'avais besoin, est-ce que j'avais besoin de tout ce que j'ai, est-ce que je peux me passer de certaines choses, est-ce que je peux vivre ma vie en, en plein bonheur est-ce que je peux vivre ma vie en plein bonheur sans tout ce qu'ils nous proposent d'acheter, sans tout ce qu'ils nous proposent de, ben, pour recommencer la, la même vie d'avant Non, j'ai pas besoin de tout ça. J'en ai pris conscience. J'ai pas besoin de tout ça. Les médicaments, j'en prends pas. J'en prends plus et je j'irai même plus faire ni de mammographie, ni de test ni rien du tout parce que j'en ai rien à foutre ah, advienne que pourra advienne que pourra voilà, moi je suis à 100% pour euh, les plantes euh, je suis à 100% pour les huiles essentielles d'ailleurs j'ai passé un hiver au taquet avec euh, les plantes et les huiles essentielles pas un médicament, pas un médicament ah si, je raconte des bêtises en fait, pas un, mais deux, je prends deux, médicaments. voilà. Euh, J'en prends un pour euh, m'aider parce que j'ai souvent des soucis euh, euh, avec, euh, comment vous dire, avec mes poumons, on va dire. Hein? Donc, je prends un, un sirop de temps en temps pour m'aider à, à évacuer. Et je prends un, un anxiolytique, vraiment quand ça va très mal, quand les énergies sont très fortes, parce que quand elles sont très fortes, je suis un peu dépassée par, euh, par tout ça. Et si je veux arriver à me concentrer et à, me, à revenir sur moi, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de... Et euh, quand on est entouré de bruit, c'est très compliqué d'avoir du calme en soi. Donc... Euh, c'est vrai que j'en prends un peu, je ne veux pas en prendre beaucoup et euh, je vais les diminuer petit à petit. Mais ce ne sera pas comme ça, évidemment, puisque ça fait plus de 40 ans qu'on prend des médicaments. Forcément, on ne peut pas les arrêter du jour au lendemain. Mais petit à petit, en les remplaçant par donc, bah, euh, les huiles essentielles et, euh, la, et, la, et les médicaments euh, que nous offre la nature. Voilà. Alors, si en plus, on écoute notre corps qui nous dit euh, « euh, Il y a un truc là qui ne va pas, il y a un truc que tu as mal fait, ça ne va pas. » À nous d'aller voir. Ah, pourquoi ça coince Pourquoi ça coince Voilà. Vous savez quand même que vous vivez dans la peur depuis le, euh, depuis le confinement. Ah ouais, ce virus, il est incroyablement dangereux. Ouais, incroyablement dangereux. Il ne fait pas plus de morts que celui de l'année dernière ou celui de 2000, 2018. Hein? Et pas plus. Hein? Mais alors, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont réussi à arrêter le monde pour un virus qui était moins grave que celui des années précédentes. Enfin, qui faisait moins de morts. Il atteignait plus de personnes, mais il faisait moins de morts. Paradoxal. Et on, et on a mis tout le monde en quarantaine. Le monde entier... enfin. Et trois quarts du monde en quarantaine, quand même, parce que si vous allez en Amazonie, ils sont pas en quarantaine. Hein. <coughs> non, ils sont pas en quarantaine. Ils savent même pas qu'il y a un virus, à vous dire, de là après être en quarantaine. <coughs> non, ils sont pas en quarantaine. Il d'autres pays aussi, hein. euh, l'Arctique là-haut, euh, la, la Finlande, les, les pays froids là-bas aussi. Euh, pas entendu parler de virus. On va pas. Ils vivent leur vie tranquillos. Père pas de problème. Ils ont pas peur le virus, ça n'a pas. Ce qui est, le, le problème, c'est que la peur, la peur apporte... Euh, non, elle n'apporte pas. Si elle, elle vous apporte de l'angoisse, et à partir du moment où elle vous apporte de l'angoisse, ben, vous avez peur, et la peur diminue vos immunités. Je vous l'ai déjà dit, et je vous confirme, et c'est confirmé par d'autres que moi, et c'est confirmé par des médecins. Donc je me base sur ce que disent les médecins, en étant moi-même la preuve, puisque je l'ai vécu donc la peur diminuant unité les, les défenses immunitaires forcément il euh, n'y ben, a pas que le virus, ça, que vous risquez d'attraper hein, vous pouvez attraper une bronchite vous pouvez attraper, euh, euh, allez savoir mille et une choses hein. ben, à partir du moment où vous avez peur et que vos défenses immunitaires euh, descendent et bingo ouais, vous l'avez dans le dos Voilà. donc euh, une chose très importante euh, arrêtez d'avoir peur parce que tout ceci n'est qu'un jeu, c'est un jeu de l'ombre qui veut nous mener dans son, de son côté. Sauf que nous, grâce à ce confinement, et ben, pour ma part et pour beaucoup d'entre vous surtout, sûrement, ont ouvert les yeux et se sont dit, ben non, on n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord avec ça, On va changer. Et ça, bravo, je vous félicite vraiment du fond du cœur, parce que c'est un grand travail, c'est un travail très compliqué et si vous avez réussi à le faire, ben, je tiens mon chapeau parce que c'est vraiment très difficile, très difficile. Et donc vous avez déjà gagné la partie. À partir du moment où vous n'avez pas peur et que vous avez compris dans quel jeu vous étiez, eh ben, vous êtes, euh, ce qui se passe à l'extérieur ça ne nous atteint pas. Au contraire, ça vous fait rire parce que vous voyez comment... Vous voyez leurs en fait, gens, vous les voyez s'agripper et puis vous, vous les voyez se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit ça, l'autre qui dit ça... Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et au final, vous rigolez parce que vous dites « Moi, je sais ce que je vais faire, mais par contre, eux, ils ne savent pas du tout. » Ben non, puisque eux, ils vont réagir selon la façon dont vous, vous allez réagir. Et ouais. Mais comme ils ne savent pas, ils vous espionnent en fait. Là, vous voyez, là, je vois bien le coup. On en, reparlera, hein, on en reparlera, mais euh, je vois bien le coup qu'on on, on, on vous ouvre à la porte de la prison, là jusqu'à pendant l'été, hein, histoire de, de refaire un de tourner euh, l'ensemble des choses, hein, et puis euh, vous allez voir, reconfinement au mois d'octobre, euh, allez, l'automne, l'automne, euh, l'hiver, bah, on aura encore droit à la grippe, hein, on aura encore droit euh, à toutes les autres maladies, mais je pense qu'il y aura un, un virus encore plus, plus embêtant en que celui-là qui va venir encore vous reconfiner. Hein, vous reconfiner. On va vous faire encore gonfler les chiffres, on va encore vous dire qu'il y a des morts par milliers, des milliers, des milliers, et bah, vous serez encore confinés et vous rentrerez encore dans le jeu parce que celui-ci ne vous aura pas servi de leçon par contre eux ils auront étudié votre façon de faire alors tout dépend de comment vous allez réagir maintenant si vous décidez de réagir correctement hein, et de leur dire moi votre, euh, de vos trucs vous machin j'en ai rien à carrer vous pouvez vous les mettre où je pense je mène ma vie comme je l'entends Eh bien ils auront perdu la partie par contre euh, je suis au regret de vous dire que il y a des gens qui vont laisser leur vie. Eh bien, oui, ceux qui continuent à y croire et ceux qui veulent absolument porter un masque, ceux qui veulent absolument être testés, ceux qui veulent absolument le, le vaccin. Ceux qui disent que la 5G c'est fait pour l'évolution et qui ne voient pas le rapport entre le vaccin et la 5G, eh ben ils risquent d'être surpris. oui, eh ils risquent d'être surpris. Mais pour ça, il y a une solution. Une solution auxquelles certains croiront, d'autres ne croiront pas. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Je vous informe, je vous apporte l'information à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous montez vos énergies, si vous montez vos vibrations, la 5G ne vous atteindra pas. Elle ne vous effleurera même pas. Mais pour ça, il faut monter en énergie. Comment faire pour monter en énergie Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur. Regardez ce qui se passe autour de vous, rigolez, faites la fête, soyez heureux. Et vous montez en énergie. Et vos énergies aideront la Terre à monter en vibration. Bon, la Terre, elle monte toute seule en vibration, mais ça sera plus facile pour nous. Parce que les énergies en ce moment, euh, elles sont costauds. Hein. Je ne sais pas euh, chez vous comment ça se passe, mais alors chez moi, c'est costaud costaud, ça, ça, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Hein? Ben oui, mais plus ça nettoie et plus on ouvre les yeux. Mais oui, et plus on ouvre les yeux, et plus on voit que <rire> ça décale, ça tombe pas. Voilà. Donc euh, je ne suis pas une voyante. Je, non, je, je n'ai pas ma boule de cristal, non, non, non. Je suis tellement maladroite que j'aurais été foutue capable de la casser, donc c'est pas la peine. Euh, je ne suis pas voyante. Mais alors, euh, je ne suis pas sûre que euh, notre petit monarque euh, n'aille pas au bout des de deux ans qu'il lui reste. Hein. Je, je pense qu'il ira au bout, malgré tout, ouais. Parce qu'il y a encore les finances qui le poussent derrière, il y a encore les lobbies, il y a encore euh, un certain Bill Gates et à Facebook et tout qui, qui le soutiennent, et oui, peut-être qu'il ira, euh, ira au bout, voilà en pire détail, il ira au Par contre, ce que je peux vous dire, avec certitude, c'est que l'ombre est en train de vivre ces derniers moments. Et ouais, c'est comme une pioche qui s'accroche. Sauf qu'on a déjà coupé la tête. Donc là, c'est le côté nerveux. Vous savez, quand, quand on tue un poulet, je ne sais pas, moi, mes, mes parents euh, faisaient des élevages de poulet plutôt que de les acheter dans le commerce. Je trouvais ça euh, très macabre et euh, je mangeais pas du tout le poulet avec bon cœur. Mais mes parents faisaient des élevages de poulet. Et j'ai vu ma mère plus d'un tour, la pauvre. Elle coupait la tête de, du poulet et le poulet, sous, sous l'effet des nerfs et tout, oh, il s'envolait. Alors euh, il nous saignait la maison euh, et quand je vous dis saignait c'était saigner parce que comme il avait la tête coupée le sang giclait et le poulet avec ses ailes il partait en courant. Sauf qu'au bout d'un moment, bah ben, ben, il est tombé. Ma mère a pu le ramasser. Là c'est pareil avec l'ombre. C'est pareil. La tête, on est en train de la lui couper. Il reste encore les tentacules, mais les tentacules sont la tête. Elles vont vite perdre de leur effet. Mais pour ça, il faut que vous, vous preniez conscience que tout dépend de vous et de chacun d'entre nous. Eh oui Parce que si vous n'en prenez pas conscience, vous allez la faire revivre cette pieuvre. Oh, certains la feront sûrement revivre, hein, d'ailleurs. Pour certains, c'est même déjà... Euh, nettoyé. Allez, Mais euh, j'en appelle à ceux qui ouvrent les yeux. J'en appelle euh, à ceux qui, euh, qui veulent changer. et eh bien, changez qui vous, qui vous en empêche ça Prenez la décision de changer. Prenez Vous êtes libre. Prenez la décision de changer. Moi, je l'ai prise. Je passe souvent pour une faldingo, pour une illuminée, pour tout ce que vous voulez. Euh, c'est que des étiquettes. Rien à foutre. Ce qui compte, c'est que mon cœur, il me dit... Euh, je ne le sens pas. Alors je ne le sens pas. Ce n'est pas bon. Voilà, tout simplement. Si vous suivez votre cœur, vous serez content, vous serez heureux, vous serez dans la paix, dans la joie, dans, la, dans, le, bonheur, dans le bonheur. Vous n'aurez plus peur. Rien. Rien ne vous atteindra. Et à partir du moment où rien ne vous atteindra, et bien la vie sera belle. Puisque vous ne serez plus atteint par rien. Et que vous vivrez dans le bonheur, dans la joie, dans votre cœur. Voilà, petit petite vidéo comme ça avant euh, lundi. Hein? Surtout, euh, bon courage à ceux qui reprennent. Et puis, euh, <rire> bonne chance à ceux qui veulent aller euh, se battre euh, sur Paris. Alors, en plus, vous avez très bien fait. Hein? Postez votre message sur Facebook. C'est vraiment l'endroit idéal pour être sûr qu'ils vont vous attendre euh, là-haut, et même si vous n'allez pas là-haut, hein, ils vont vous attendre, hein. ils, ils savent déjà où vous allez, même si vous ne leur dites pas, hein. ils le savent déjà, donc euh, bon courage, bonne chance, hein. que la paix soit avec vous, et euh, <rire> d'ici, <rire> ça me fait rire, désolé, ça me fait rire, voilà, il y en a, ils, a, ils aiment bien se faire taper sur la gueule, mais enfin c'est long, c'est leur... leur choix, c'est pas le mien, Quant à moi, eh ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde, soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans la joie, éliminez la peur, vivez votre vie, vous êtes maître de votre vie, je vous le dis, je vous le répète, personne ne peut vous empêcher d'être qui vous êtes, c'est-à-dire des gens merveilleux, des gens lumineux et des gens qui sont remplis de soleil et d'amour. D'ici une prochaine vidéo, je vous aime, je vous embrasse, à bientôt. Music